Voici Luca. Il est nul à l'école, en sport et avec les filles. Bref, un vrai loser. Jusqu'au jour où il rencontre Nathan, le fantôme d'un brillant footballeur qui va le coacher pour faire de lui un champion. Lisez la bande dessinée Luca et découvrez cette incroyable transformation Bon, euh, il part de loin quand même.